Parmi les autres fonctionnalités du menu action d'une couche, notons aussi le téléchargement qui nous permet d'obtenir une copie ZIP d'une couche vecteur, la possibilité de choisir un stylage alternatif préexistant. Il est aussi possible de choisir un format d'image alternatif pour l'affichage de la couche ou de passer cette couche en couche de fond. On pourra la repasser en couche active, toujours dans le menu « Action », en sélectionnant « Passer en calque ». Enfin, il nous est possible d'obtenir des précisions sur cette couche, indépendamment de la fiche de métadonnées, comme l'URL du service la diffusant, son nom et le type de flux OGC et sa version. Avec des jeux de données ayant des emprises spatiales différentes, il est aussi utile de pouvoir se recentrer sur une couche. On peut aussi zoomer rapidement sur une zone délimitée par un rectangle élastique que l'on dessine en maintenant la touche « Shift » enfoncée. Le menu « Action » vous propose d'afficher la métadonnée. Si une fonctionnalité essentielle des IDS est de trouver de la donnée à partir de la métadonnée, l'inverse doit aussi être possible. Ceci nous renvoie à la fiche correspondante stocké sur le catalogue GeoNetwork, composant essentiel de Georchestra. Par défaut, la fiche de métadonnées simplifiée vous est proposée. Bien sûr, vous pouvez choisir un autre type d'affichage, comme le mode Inspire, qui liste l'ensemble des champs définis par la directive du même nom. Vous êtes donc en mesure de retracer entièrement la généalogie de la couche affichée.